Les nombres de 0 à 20. Écoutez. 0, 0. Oum. 1. Oum. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, Seis. 6 Sete. Sete. Oito. Huit. Nove. Neuf. Dez. Diz. Onze. Onze. Doze. 12 13 13 14 14 15 15, 15 16, 16 16 17 17 18 18 19 19 20. 20 maintenant vous allez écouter et répéter écoutez et répéter d'abord 0 0 1 un, une, une. deux, deux. Trois. trois, quatre, quatre, cinq, cinq, six, six, sept, sept. Huit. Huit. Neuf. Neuf. Dix. Dix. Onze. Onze. Douze. Douze. Treize. Treize. Quatorze. Quatorze. Quinze. Quinze. Seize, seize, dix-sept, dix-huit, dix-huit, dix-neuf, Encore une fois, vous allez écouter et répéter 0 zéro. zéro. Un. Uh, un cachorro. Un chien. Un cachorro. Un chien. Une. Une. Uma flauta. Une flute. Uma flauta. Une flute deux deux dois gatos de chá dois gatos De chá deux deux duas cadeiras De chaises duas cadeiras deux chaises. Trois. Trois. Tres ratos. Trois rats. Tres ratos. Trois rats. Quatre. Quatre. Quatre. Quatro meninas. Quatro filhas. Quatro meninas. Quatro filhas. Cinco. Cinco. Cinco meninos. Cinco garçons. Cinco meninos. Cinco garçons. Six. Six. Seis borboletas. Seis papilhão. Seis borboletas. Seis papilhão. Sete. Sete. Sete folhas. Sete, Sete folhas. Sete, 8 8 8 oculos 8 lunettes 8 oculos 8 lunettes 9 9 mm nove ovos 9 f Nove Neuf oeufs. Dix. Dix. colliers Dix cuillères. Dez Dix cuillères. Onze. Onze. Onze chaves. Onze clés. Onze chaves. Onze clés. Douze. Doze. Doze tomates. Douze tomates. Doze tomates. Doze tomates. Treze. Treze. treze facas, treze couteaux, treze facas, treze couteaux, quatorze. quatorze, quatorze cenouras, quatorze carotes, quatorze cenouras. Quatorze, carottes, Quinze Quinze Quinze, pedras Quinze, pierre Quinze, pedras Quinze, pierre Dezesseis, livros 16 livres 16 livres 16 livres 17 17 17 caixas 17 boîtes 17 caixas 17 boîtes 18 18 18 velas 18 bougies huit Velas, velas huit 19 19 19 bougies. Dix-neuf. 19 épingle. 19 Dix-neuf, épingles. Dix-neuf, 19 épingle. 20. 20 cerejas. 20 cerejas. 20 cerejas. Antoine maintenant. Soyez-vous encore. 0. 0. 0. Un, un, une, une, deux, deux, trois, trois, quatre, quatre. 7, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, treize, quatorze, quatorze, quinze, quinze, 16 seize, seize, dix-sept, dix-sept, dix-huit, dix Ok, très bien. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous entraîner avec cette vidéo. Et au revoir. Au revoir, Fabie. Au revoir, professeur. Dans la prochaine vidéo, nous allons énumérer de 21 jusqu'à 40. 40. Au revoir. Ciao, ciao.